Eh bien, nous revoilà. Salut Martin, tu vas bien Ça va et toi, Julien Eh bien, bienvenue sur la Web TV Cap Nord-Est parce qu'on est vendredi et le vendredi, Martin, c'est… Web TV Eh ouais, merci Martin, t'es bien là. Donc, plusieurs choses ce soir. Déjà, j'espère que vous avez suivi notre live de mercredi dernier. Sinon, vous vous le voir en podcast sur le site ou sur la chaîne YouTube avec le projet Touching Europe. Donc, on avait reçu… Deux Français, euh, une Espagnole et un Hongrois polonais sont dans un quoi, bateau. Non, c'est pas ça la blague. Non, pas et euh, pas euh, moi. voilà. Et donc euh, du coup, euh, c'était un projet très intéressant sur la mobilité européenne. On fait un autre petit bilan sur le petit café de pays, sur l'expo le, vente Café coupure qui, qui était le 4 décembre dernier. Ça a bien fonctionné. Merci à tous les gens qui sont, qui sont venus, qui ont, qui ont eu la, la, la com, l'info, la, et qui sont venus et qui ont participé à euh, l'essor de, de ce projet. Une euh, petite info aussi sur le bus 56. Donc le bus 56, ah. vous allez voir les affiches euh, arrivées. Voilà, donc le bus 56, c'est un bus qui parcourt les communes et euh, qui euh, permet de faire différentes choses administratives dedans. dedans. Donc euh, c'est un bus des Transurbains, il me semble, Martin ouais, un voilà, ancien bus. Un ancien bus des Transurbains qui a été… Euh, euh, comment on dit euh, ré Réaffecter, ré euh, voilà, réhabiliter, ouais. on va y arriver, c'est un mot ouais. compliqué. Ils ouais. l'ont transformé ouais. euh, en bureau euh, administratif où on peut Et faire un ça. tas de choses dedans. Et le calendrier, je crois, est déjà disponible. Et on le calendrier est déjà disponible. Normalement, on avait une affiche avec le calendrier, mais ce n'est pas, pas bien grave. Vous pouvez aller voir sur le site, euh, sur ça le, le fait, il y a tout. Là. Voilà, le calendrier. Donc alors, on annonce euh, 4 janvier, 1er 4 février, 1er mars, On va Le calendrier n'est pas à jour, mais vous avez le site internet. On vous mettra au pire l'affiche officielle sur le Facebook. Illumination de Gravigny, j'espère que vous avez été les voir. Donc là, il y a deux trois photos qui vont qui vont vous montrer. Donc nous on y a été, on a filmé, on a pris ouais, l'eau il s'était trempé. Donc voilà, donc on a une belle commune maintenant euh, complètement illuminée. Vous voyez, il ouais. neige. En plus, il neige. En plus, ouais, je Iné la flotte, ça fait comme si il neigeait. Ouais, ça fait ouais, mais en fait, c'est de l'eau en vrai. Voilà. Donc voilà, donc c'est très beau, illumination d'un coup. Donc toute la commune, il y a aussi euh, dans l'allée la, de l'école où ça fait vraiment sympa. Euh, autre info, euh, je redis pour les jeunes d'Aviron et du bassin de vie d'Aviron, euh, pendant les vacances scolaires, la deuxième semaine des vacances scolaires, nous viendrons avec la Web TV pour filmer, comme on avait fait à Normandville et à Fontaine-sous-Jouy, euh, la parole des jeunes. Donc, ça sera le mardi 29 décembre, euh, 28 décembre, le mercredi 29 décembre et le jeudi 30 décembre. Donc, c'est de 14h à 16h et c'est rendez-vous devant la mairie et euh, voilà… Euh, les jeunes d'Aviron, venez nous voir, on va filmer, on va prendre ce que vous pensez de votre commune et de votre bassin de vie et c'est très important de, de s'exprimer là-dessus. Autre info, le 18 décembre, le 18 décembre, Dé décembre, ouais, décembre, décembre, décembre voilà, bah voilà. donc fois. il y a une petite vidéo qui, qui démarre, voilà, donc c'est une vidéo parce qu'on va créer un verger partagé euh, sur le terrain derrière euh, du Point avec les jeunes, donc le, euh, aux deux rues Léonard de Vinci. Donc le 18 décembre... De 10h à 11h30, on va euh, planter des arbres fruitiers derrière le Point Jeune et on va euh, pouvoir, comme ça, euh, ça sera partagé. Tout le monde pourra venir servir, et, etc. Et tout le monde pourra aussi venir l'entretenir, ce qui pourrait être pas mal, en gros. Yes. Et donc voilà. Et Martin, nous, ce soir, nous avons ouais, des invités. Rachetés. Et c'est là que je vais te laisser... Euh, je faire l'interview, voilà. parce qu'on va être trop sinon... Euh, on va être trop voilà. un peu à l'image, donc, donc je vous laisse là. accueillir, et je te laisse faire. À nos invités de venir, donc on a Enzo et Lena marie Donc je vais vous laisser du coup vous présenter, quelle est votre association, et pourquoi êtes-vous venus ce soir Je te laisse commencer, maintenant. Ok, alors du coup, euh, notre association, elle s'appelle C3E, mmh. donc euh, ça veut dire « Construisons ensemble une écologie engagée ». Donc mmh. euh, le bureau de l'association est pratiquement constitué que de jeunes à part euh, le trésorier qui forcément doit être majeur, mais sinon euh, on est tous euh, mineurs aux alentours de 17 ans. Et, euh, et du coup on fait euh, trois types d'actions entre guillemets, donc euh, on plante des arbres, on ramasse les déchets dans la rue, euh, principalement sur Évreux, et, euh, et on va dans les écoles sensibiliser les enfants euh, au recyclage, à ne pas jeter les déchets dans la rue, etc. et, et l'importance des arbres. D'accord. Okay. Ton rôle également. Ton Donc, rôle, euh, oui, bah oui, bien, euh, oui. bien <rire> sûr, dans l'association. Donc moi, je suis responsable de la commission des secteurs. C'est-à-dire que, euh, en fait, on essaie de s'agrandir au maximum pour avoir un maximum d'affluence dans toute la France. Et du coup, euh, mon rôle, c'est de gérer à peu près toutes les régions ensemble pour que tous ensemble, on fasse quelque chose de bien et qu'on soit une équipe soudée plutôt que ça soit plusieurs petites équipes partout. D'accord, ok. Oh, moi, ça va être beaucoup plus simple. Je suis vice-président. Oh, D'accord. Mais, mais il y a quand même plus de responsabilités. Ouais, voilà, exactement. Euh, donc, je vais revenir ce qu'a dit Léna. Donc, principalement, oui, voilà, on fait des, des clean walks. Euh, pour faire un peu de pub, je le vois là. Euh, oui. On sera du coup le, 20, mettra la fiche, euh... le 20 décembre euh, à Nettreville euh, mmh. pour euh, faire le, la clean walk de Noël. Euh, le bonnet est autorisé. Euh, ouais. très, <rire> très conseillé, <rire> euh, donc voilà, c'est euh, une de nos plus grosses actions, actions, on l'espère, mm -hmm. euh, on communique beaucoup, donc comme on l'a vu les affiches, euh, voilà, on vient ici pour euh, toucher les jeunes, euh, on va faire un peu aussi le tour d'autres radios, et TV euh, ouais. les vœux. Euh, voilà. Et ça fait longtemps que votre association a été créée Et bah, ça fera exactement un an euh, à la fin de l'année. D'accord, bah... Vous êtes beaucoup dans l'association On est aux alentours, on s'approche petit à petit des, de la centaine de membres. D'accord, c'est pas mal. Donc euh, oui, voilà, c'est très bien, on arrive à, à s'autogérer, on, on a des, des projets en cours. Euh, donc, euh, on est voilà. principalement, tous les membres sont des Vreux, mais on a aussi euh, trois membres euh, en... Au, je sais plus où. Au Mali. Au Mali, voilà. Ah, au oui. Mali. Et euh, on a aussi euh, une équipe qui est en train de se créer dans le Calvados et en Occitanie. D'accord. Donc euh, Voilà. Et ah, en oui. ce moment également, en parallèle de tout ce travail, on a un autre travail de Londres, on va dire. Euh, on contacte beaucoup de mairies, euh, les grandes villes écologiques, euh, mm -hmm. écologistes, etc., euh, pour euh, justement euh, mener des actions ensemble. Mm -hmm. euh, moi, je peux citer quelques villes, Bordeaux, Grenoble. Ouais. Voilà. Mm -hmm. OK. Et l'adhésion, c'est un bureau, un endroit où on peut venir s'inscrire ou quelque chose alors, euh, bah, ce sera via le compte, le compte Instagram parce que pour l'instant, du coup, au niveau infrastructure, on a juste un box où on stocke euh, euh, tout ce qu'on a besoin, ou tout ce qu'on récupère, par exemple les canettes euh, qu'on revend, euh, mm -hmm. tout ce qui est métaux, euh, et etc. Donc, ce sera plutôt par le compte Instagram et puis après, c'est juste un formulaire à remplir, c'est 7 euros à l'année. D'accord. Euh, c'est ce qui nous permet de fonctionner tout simplement. Il n'y a pas. Rien ne nous revient, parce que forcément, c'est une association. Donc. Euh, mm -hmm et réinjecter réinjecté euh, pour le bon fonctionnement de l'association, donc... Euh, moi je me suis investi l'intense que c'est un très beau projet qu'on veut mener très loin. Euh, on a beaucoup d'ambition. Mmh. Ça c'est un truc qu'on qu relaie souvent, qu'on nous dit souvent dans l'équipe, c'est euh, beaucoup d'ambition. Il si y a des gens qui nous disent qu'on en a trop. Enfin, je mmh. qu'on en a jamais assez. Mmh. Donc, euh, Puis on ouais. nous dit aussi souvent que les jeunes... Euh, ils ne s'activent pas, etc. Alors, du coup, euh, on nous, on a envie de, ouais, de montrer l'inverse, de montrer que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas y arriver. Et, euh, et du coup, euh, du coup je pense que pour l'instant, on y arrive bien. mais On essaie de, de mmh. plus en plus s'agrandir pour toucher de plus en plus de personnes. Ok, bah super. C'était une information très, très intéressante. Et puis, bah, en, espérant que vous, en espérant que vous ayez du monde euh, le 20 décembre. Alors juste pour finir, du coup, on va, on va faire un peu de pub. Bien, <rire> bien, bien sûr, il n'y a pas de souci, allez-y, vous êtes là pour ça. Donc voilà, donc, euh, sur Instagram, c'est 3e euh, officiel, donc avec le, le tiret bas c'est 3 e du bas officiel. Euh, sur Instagram, c'est 3 euh, e assaut euh, Et euh, c'est les deux principaux. Oui. Hum. Et j'en profite aussi pour dire que le 26 décembre, on sera euh, sur le marché de Noël des heureux. Donc euh, on a eu une place, du coup, euh, on y sera. Donc euh, n'hésitez pas à passer. Ok, voilà. Et bah super. Bah merci à vous d'être venu. Et merci puis, bah là, je vais inviter euh, notre ami Julien à revenir euh, pour continuer ces petites informations. Si ok, veut. je, je crois que j'ai. Je... Bah merci à vous aussi. Au, au revoir. revoir. Comme Julien. je, viens, ah, je reviens, reviens, Martin. Reviens, merci. reviens parmi ah, je, nous. J'étais pas puni, en fait. Bon. Euh, info, point accueil jeune maintenant. Parce que si vous vous rappelez, on a un point écueil accueil jeune le, au 2 rue Léonard de Vinci voilà, qui est à côté de la maison. Voilà, qui à côté du studio. Euh, qui accueille tous les jeunes du territoire du Cap Nord-Est, donc des 22 communes du Cap Nord-Est. Donc euh, si vous avez un jeune entre 11 et 17 ans et qui ne vous savez pas ce qu'il peut faire pendant les vacances, eh, c'est le moment d'inscrire au Point Jeune, c'est 20 euros l'année, le repas ouais. c'est 3 euros, voilà, et puis bah c'est tout. Voilà. C'est pas coup, mal. C'est déjà pas mal, c'est tout ce qu'il y a à payer. Après il y a peut-être des fois... activités aussi en plus qui voilà, peuvent être fois. payées. Alors justement, je vais parler des activités. Il euh, ah ben. y, y a des sorties patinoires, voilà, ouais. euh, avec le point Equation. Il y a aussi un micro-séjour au Marais-Vernier, donc c'est un séjour, euh, euh, alors je sais que Florentin l'a fait, où c'est bricolage, on aide euh, un, un gîte euh, très développement durable à euh, faire ses travaux. Et là, et accessoirement, c'est notre pote Antoine avec qui on fait de la vidéo. Et là, la dernière fois, ils étaient en train de construire un studio de montage vidéo. Donc ce qui est bien, c'est que nous, ah on a ouais. accès à ce bâtiment-là, etc. Donc, c'est super, super cool. Donc, c'est le 28 et 29 décembre et c'est gratuit. C'est la, la deuxième semaine des vacances et c'est gratuit. Ah. Donc, voilà, quand même, voilà, vous partez, ça part en week-end gratuitement. Voilà, c'est bien. C'est quand même bien. Bon, après, il faut bosser un peu là-bas, mais il y a aussi de, de l'activité. La alors, j'en profite aussi. Il y a les repas euh, traditionnels, repas de Noël et de fin d'année, euh, qui sont le 24 et le 31, les deux, 20, les deux vendredis en fait, des, des, des vacances. Les super repas. Mmh. Euh, alors, les jeunes font à manger, voilà, ils sont déguisés, enfin déguisés habillés oui. sur le thème. Voilà, et donc, c'est souvent des moments euh, très conviviaux et festifs. Euh, une autre chose aussi très festive, euh, au point que jeunes, ils font leur soirée du 30, du 30, pas du 31, <rire> parce que le 31, ils font la pas, une soirée. ils font, du nouvel an, ils ils font la moment. soirée du nouvel an, le 30, c'est quand même, ils sont quand même en avance sur leur temps, toujours, donc euh, Là, font... le nouvel an, c'est un jour en avance au point jeune, vous inquiétez pas, c'est normal, pas le thème de la moment. soirée, c'est chic et choc, chic et choc Non, ça n'a rien à voir avec tic et tac, c'est ah. chic et choc, ah, donc pratique. il faut s'habiller chic avec un élément choc. Ouais, -à Genre que... une chemise avec un bas de pyjama, par exemple. Alors, oui, effectivement, tu, tu viens habillé en costard et le bas, euh, tu y vas en pyjama ou en crocs, ouais, tu vois. Ah ou oui, ou d'accord, avec, euh, avec quelques chaussettes, quoi. Voilà, ou, euh, ou alors tu viens et tu ne mets pas de pantalon. Mais là, ça, ah, il, va, ah, il, va, ah, il va faire froid, il va faire froid, ouais, il il va oui. faire froid. donc ce n'est pas une bonne idée. On, on France à l'été. Ok, donc voilà, parce que c'est les seules infos que j'avais pour le Point Jeune. L'affiche la devrait sortir euh, lundi sur les réseaux, donc oui. n'hésitez pas à, à venir. Alors ceux qui sont déjà inscrits, à mon avis, ils sont déjà plus ou moins au courant de tout ce qui se passe. Oui. Et oui. Euh, si vous avez des jeunes vraiment euh, du territoire et, et qui veulent s'amuser euh, euh, et passer des bons moments à faire du sport, etc., des activités, inscrivez-les au Point Jeune. Le il voilà. Martin, tu avais une dernière info Ah ouais, une petite info qui fera sûrement plaisir à Florentin, parce qu'il me le demande, ça fait trois jours qu'il me le demande. Enfin, on va pas dire trois jours, on va faire, euh, on va dire même pas 24 heures. Nous, les premiers noms pour le Festival Rocky Névre 2022 ont été publiés hier soir à 20 h. Donc, vous pouvez aller le regarder, que ce soit sur le Facebook, sur le Instagram ou sur le YouTube du rock. Euh, juste par rapport aux horaires, parce que je sais que Florentin me l'est demandé. Le vendredi soir, ce sera de 18h30 à 2h30 du matin. Pareil pour le samedi. Oh, c'est tard. Ouais ça fait tard. Hein. Ouais. Ah bah c'est pas comme l'année dernière. Je vais être fatigué. D... L'année dernière, c'est une Oui oui, oui. Et, allez, allez. et Alors, pour oui. le dimanche, c'est de 14h30 à minuit et demi. Parce que oui, il okay. y en a qui travaillent le lendemain. Et tu des noms de groupe ou pas Je peux en donner quelques-uns. Alors, donne-nous-en. Bah, Alors, je vais ce... en donner. Ce... Sur les 9 qui ont, qui ont été donnés, je vais en donner qui est gentil. J'en donne la moitié. Les 4 prochains épisodes. Le dernier épisode où il y en aura. Non, bah non. Il 9, Les autres arriveront le 9 d'ici la mi-décembre, les autres non. Alors que je retrouve est ce que tu ne les connais même pas par cœur Non, bah Julien, on a eu la réunion. Oh là là là là Bon, alors nous, on espère encore la Web TV 4 Nord-Est à venir encore faire de la télé au Rock Inévrue. Voilà, je passe un message subliminal à à tous ceux, Alors, tous ceux qui nous permettent à chaque fois de venir. on aura Superbus le 20 Ah bah Florentin nous met la, voilà. Mais euh, enchaîne. la petite vidéo. Donc vous aurez Superbus le vendredi, Moziman le 25 avec PLK le samedi soir. I am aussi. Et le dimanche, vous aurez Backermatt. Vous aurez The Offspring. And Lilywood and the Prick. Il y a super Superbus aussi là. Oui, il y a Superbus. Mais je l'ai dit qu'il y avait super Superbus. Ah bon Je ouais. sais pas, excuse-moi. Bon. Moziman, ouais, voilà. Okay. Moziman le vendredi soir. Ah bah on te voit là Ah non, on te voit plus. Non, on ne voit pas. Alors, enfin, le euh... PLK, c'est le Ah là, t'es là, t'es là, t'es là, là, là. Non, non, je ne suis pas là. Là, t'es pas là. Si, si, à côté de la... la non, non, non, non. Si. Non, ça, c'est les trucs... Ça, c'est les vidéos d'il y a deux ans. Ah non, t'es pas, pas là, 2009. en fait. J'étais pas excuse-moi. Donc voilà pour ce soir, on a eu euh, des super infos. On n'a pas eu le temps de préparer un jeu débile. Euh, mmh, bétis, donc, d'habitude, je ne sais pas, on mange des trucs crus ou euh, on s'arrose bah, de farine. C'est parce que c'est la fin d'année. On n'a pas, pas eu le temps. On n'a plus d'idées. On n'a pas eu le temps. Si, si. La semaine prochaine, il y aura encore un plateau télé. Euh, vendredi, euh, c'est WebTV. Et pendant les vacances, on devrait sûrement faire euh, sûrement des surprises. Voilà, qu'on voilà, va avoir un peu de temps à, sur à, la à cramer sur les matinées. Donc on va faire ça. Merci Martin. Julien, merci à toi aussi. Merci Aléna Marie, merci à Enzo euh, d'être là, euh, d'être venu nous présenter l'association C3E. Merci Donc c'est, je les répète, le 20 décembre euh, à Netreville. Au parking euh, d'Aldi, je crois. Je au parking d'Aldi C'est ça. Oui. Sur le parking d'Aldi oui. pour euh, une opération... Euh, c'est vrai. Oui, vas-y, vas-y, viens, viens, viens, viens, regarde, on va se mettre voilà. ensemble, voilà. Et on remercie aussi Sofiane qui nous prépare les infos, Florentin oui. qui nous gère le stream et Lucien qui est notre ancien Lucien National yes. qui est venu, oui. euh, qui est venu euh, qui est nous revoir et qui va réintégrer euh, l'équipe de la WEB TV euh, super prochainement, voilà. Malgré, euh, ah, je ne vais pas la faire, malgré ses cinquième vagues <rire> on, on reste des surfeurs euh, de, de, média. voilà. Il voulait absolument que je la fasse pour l'écouter dans la voiture. Donc, voilà, salut Lucien, donc, je, je fais si la fausse à toi. Voilà. Merci à vous. Merci ces 3 e Merci, Merci à vous. À vous ouais. Voilà. Et bien, bah, bonne fin de soirée. Et à vendredi prochain pour vendredi, c'est… Web ouais, TV. Ouais, il est fort.